Eh bien bonjour, Alexandre c'est CIA Design. Aujourd'hui je vais vous partager ma technique euh, concernant le blend mode, le dégradé de forme dans Illustrator. Alors, je vais déjà tout d'abord réinitialiser mon Illustrator pour qu'on y voit un peu plus clair. Voilà. Donc, le résultat, c'est pour faire quelque chose qui ressemble à ça, j'ai Illustrator. Alors, vous voyez ici... J'ai volontairement laissé quelques quelques endroits non terminés pour que vous puissiez voir ce que ça peut donner et un résultat avec Photoshop ici. Donc voilà. Donc nous allons voir. Euh, alors pas, on va pas écrire un, complètement un mot. On va juste euh, s'attacher à faire une lettre. Donc on va faire nouveau avec la nouvelle interface. Euh, d'Illustrator, pardon. Euh, moi, je travaille en 3000 par 2000. Euh, comme c'est une technique qui demande euh, pas mal de ressources, euh, vous pourrez diviser par deux la, la taille de votre euh, document. Euh, sachant qu'on est sur du vectoriel et dans Illustrator, euh, vous aurez tout le loisir euh, ensuite de l'agrandir et de le modifier. Alors, on va commencer par le, le tout début. Alors, moi ce que j'ai fait au départ, comme je ne savais pas très bien, euh, voilà, faire du lettering ou réaliser des, des tracés de, de texte, j'ai choisi cette euh, une, une police, voilà, qui me plaisait bien. Donc pardon, on va prendre celle-ci, qui est euh, qui est d'ailleurs, si je ne me trompe pas, une. Police type kit hein, oui voilà c'est bien du type kit je clique une fois ah, zut voilà hop je vais y arriver une zone de texte, et vous voyez j'ai volontairement fait cette zone de texte que maintenant avec la dernière version d'illustrator, on a du lorem ipsum directement. Donc ici nous, ça ne nous intéresse pas. Alors là moi j'ai fait une zone de texte, pour y cliquer directement pour avoir juste le texte. Donc on va écrire, euh, on va faire juste une lettre, le A, que je vais agrandir. Hop, voilà. Et qui va me servir de base pour mon lettering. Après, ceux qui savent euh, voilà faire du lettering, c'est excellent. Mais ici, voilà je vais prendre, je vais prendre ça. Alors j'en profite également pour vous montrer aussi dans Illustrator le, les glyphes. Euh, C'est-à-dire c'est toutes les déclinaisons d'une lettre euh, par rapport à la police qu'on a prise. Ici, vous voyez, j'ai un A, et je pourrais avoir un A comme ça, ou un A comme ça. Donc c'est assez sympa, alors je, euh, je m'en en sers encore sur certaines polices euh, Le temps de bien optimiser mon... Mes... mes aptitudes au lettering Donc ici on va la mettre... Euh... Alors, hop, voilà, on va se mettre sur celui-là comme ça, je vais faire ça Voilà, donc ici, le A On a toutes les déclinaisons là, Si je me mets ici tout tout ici euh, je pourrais venir sur un A comme ça un A comme ça ou un A comme ça voilà toutes les déclinaisons possibles dans la police ça avec l'outil texte vous venez ici sur la partie bleue et vous aurez accès au glyph donc ce qui va nous servir nous aujourd'hui c'est cette lettre alors on va vouloir faire cette lettre ce qu'on va faire dans un premier temps c'est on va prendre les calques je vais prendre le panneau calque voilà, et moi je vais vous expliquer ma technique que j'ai mise au point qui est en cours d'amélioration mais euh, voilà, vous pourrez l'améliorer, n'hésitez pas à partager si vous trouvez des choses un petit peu mieux voilà, moi ce que je fais Là, euh, pour éviter d'oublier, je fais un premier calque, la lettre ou mon texte, je verrouille je fais un nouveau calque et je prends l'outil plume avec mon outil plume, je vais venir faire le, le tracé alors je vais prendre le tracé, je vais m'en servir ici. Alors moi, je fais comme ça. Alors, après, vraiment, chacun faut midi à sa porte. Hein. Alors, ne vous inquiétez pas, ici, hein. j'ai un peu une façon particulière de faire les tracés, mais des années à faire certaines choses. Du mal à s'effacer. Voilà. Voilà. Je fais échappe quand j'ai terminé mon tracé majuscule C ou ici je vais prendre l'outil de point d'ancrage et je vais pouvoir revenir ici alors je vais pouvoir si vous voyez ici vous voyez le, le petit j'ai sélectionné le tracé et j'ai deux points d'ancrage je vais pouvoir faire ça directement changer mon tracé d'un coup voilà je vais pouvoir l'améliorer je vais pouvoir le remplacer comme je veux, et je pourrais aussi également changer le, le point d'ancrage. Donc voilà, alors la police est là vraiment pour nous donner des indications. On n'est pas vraiment obligé de faire exactement pareil, c'est après, c'est au bon vouloir. Et quand on démarre, je trouve que c'est une, une façon de travailler assez simple. Ce que je vais faire ici, je fais un copier, alors CTRL-C de mon tracé. Je vais le nommer tout de suite. Alors moi ce que je fais c'est je mets tracé origine. Alors je suis en majuscule, je vais le réécrire en minuscule. Voilà, tracé origine. Hop, ici je vais mettre base. Voilà, j'ai donc copié mon tracé. Je viens verrouiller un nouveau calque et je fais ici alors moi je connais le raccourci mais je vous montre c'est coller sur place donc on va coller le tracé exactement au même endroit vous voyez je vais récupérer vraiment tout le tout le tracé hop, on va se remettre ici le tracé je resélectionne tout, CTRL-C je verrouille nouveau calque coller sur place et j'enlève les petits yeux qui vont me cacher tout ce que j'ai tout le travail que j'ai fait tout à l'heure alors ici je vais pouvoir venir retravailler un petit peu mes points adoucir, adoucir les formes je conserve mon tracé d'origine et je vais travailler avec celui-ci alors je le mets ici Et c'est ici que tout le travail commence euh, Ce qu'il faut savoir, dans la technique que je vais vous montrer, euh, il faut créer une forme Alors, une forme, ici je vous le montre avec l'ellipse, mais vous pouvez créer euh, une forme euh, complètement, euh, complètement différente D'ailleurs, je vais copier, copier le tracé pour vous montrer une autre, une autre version Ici, je vais créer une ellipse je vais venir lui mettre un contour. Voilà. On va mettre peut-être un petit peu moins. 7, on ne devrait pas être mal. Et je vais venir décomposer. Fond et contour. Ok. Voilà. Ce que je vais venir faire maintenant, alors tout de suite, pour, pour avoir un, un. Un aperçu assez rapide. Je vais venir tout de suite lui mettre un dégradé. Alors, je vais prendre le premier dégradé ici, voilà, dans mon nuancier, hop, je vais le mettre ici. J'ai ma forme, et ça, cette forme ici, je vais vouloir l'avenir l'amener ici. Alors, ce que je fais, je sélectionne mon tracé, dans Objet, Tracé, je vais venir dans Simplifier. Et je clique sur Aperçu. Et ici, j'ai le nombre de points. Alors ici on est sur une forme complexe, hein. bien sûr si vous avez juste un trait avec 3, 3 points, hein, inutile de le faire. Ici ça va mettre l'original et l'actuel. Là si je fais simplifier, je me retrouve avec 13 points, ce qui est assez énorme. Donc je vais laisser l'original à 9. Donc je suis annulé. Je viens ici, je, je mets 9. Pour savoir. Parce que ici avec une lettre ça va très bien, mais quand vous avez un mot entier, c'est toujours assez difficile de. De retenir toutes les lettres alors voilà, là j'ai 9 ce que je vais faire ici je sélectionne ma forme, effet distorsion, transformation transformation Hop. je me mets ici je coche l'aperçu donc ici je dois avoir 9 euh, entités de, de cette forme je vais donc en faire 8 copies que je vais déplacer horizontalement. Alors, je viens là à la main. Que je vais venir placer à peu près. Voilà. Alors, on est pas mal. 36. Donc, je fais OK. Cette première, je vais la dupliquer. Alors, je sélectionne et j'enfonce la touche Alt. Voilà. J'ai dupliqué pour avoir euh, une réserve ou pour avoir ensuite euh, un retour sur, sur toutes les lettres. Ce que je vais faire, c'est Objet. Décomposer l'aspect, dissocier, Alors on décompose une fois qu'on a fait la transformation, on dissocie. Ensuite, on vient dans dégradé de forme. Option de dégrader. Je le remets aussi. Et on choisit étape. Ici, on va laisser 8 dans un premier temps. On vient dans dégradé de forme et on fait créer avec les raccourcis. Alt-CTRL B. Voilà, on a créé notre, notre forme avec toutes ses déclinaisons. Je sélectionne ce que je viens de créer, plus mon tracé. Je reviens dans objet, dégradé de forme, et ici j'ai remplacé le chemin. Et là, si je fais ça, hop, tout ce que je viens de créer vient d'être, euh, on va dire, euh, attaché à mon tracé, et je vais pouvoir maintenant multiplier le nombre en venant ici, alors je vais le raccourci, multiplier le, le nombre d'entités pour pouvoir avoir une, une forme euh, euh, voulue à la fin. Donc ce que je vais pouvoir faire c'est ici, dans dégradé de forme, je reviens dans option de dégrader, je coche aperçu et ici je vais venir augmenter le nombre. Mais plus je vais augmenter et vous voyez, plus je vais avoir ma, ma forme qui va se créer. alors plus ça va être petit, plus il va en falloir alors ici je vais mettre 150 pour être bien, et je suis ok voilà alors avec cette technique, il arrive parfois qu'ici, euh, voilà on est ça c'est un petit bug, euh, voilà je suis en train d'essayer de, de trouver la, la solution euh, pour régler ce problème et pour l'instant euh, on corrige assez facilement avec, avec Photoshop par la suite je vous montre cette technique parce que une fois que c'est créé euh, voilà, on a notre forme qui n'est qui n'est pas figée C'est à dire ici on va pouvoir encore bouger le tracé Donc on va donner notre forme Ce qu'on va venir faire aussi C'est on va pouvoir venir changer la taille La taille ici, on double clique Et on vient en mode isolation Vous voyez ici, je suis en mode isolation Je, je vais pouvoir changer la taille Je vais changer la taille de la forme Je vais pouvoir choisir tous les éléments que je souhaite. Hop, je vais pouvoir changer la, la forme, la taille. Je vais pouvoir les déplacer si je souhaite. Voilà, je vais pouvoir vraiment avoir une grande latitude. Vous voyez, je peux, voilà, je peux le mettre ici, euh, le changer. Je peux complètement euh, m'amuser à faire un peu, un, un peu pas mal de choses. Donc, on va revenir sur quelque chose à peu près, d'à peu près bien. Ctrl Z pour revenir. Voilà, ouais, majuscule on repart en avant, on isole, ici on décale un petit peu, on vient rapetisser, on va laisser comme ça. Voilà. Alors, ce qui aide bien aussi, c'est dans cette version, si on fait ça, vous voyez, chaque point, c'est les points que j'ai créés tout à l'heure, les 9 points, j'ai 9 ellipses. Si jamais je m'aperçois que j'ai besoin pour euh, une raison X ou Y euh, d'ajouter un point, je vais pouvoir venir le mettre sur le tracé. Hop. Et si je reviens, et vous voyez qu'il m'a en fait rajouté aussi une forme. Ça, je vais venir à chaque fois, je vais avoir une forme. Donc je vais pouvoir jouer sur la taille, je vais revenir, je vais pouvoir l'éditer facilement, je vais pouvoir la déformer, je vais pouvoir faire un peu tout, tout ce que je veux. Donc voilà, ça c'est le, le principe de base avec les ellipses. Ce qu'on peut faire également, alors ce qu'on peut faire aussi, c'est euh, sur, euh, sur une même forme, on pourra venir lui changer la couleur. Je euh, sortir du mode isolation. En prenant ce tracé-ci, je vais pouvoir venir faire une forme euh, un peu plus, on va dire, euh, bizarre. Alors, je vais reprendre, je vais un petit trait, on est sur. Allez, je vais mettre 5. Je vais, prendre, je vais venir dans Contour, développer les options je vais venir arrondir les bouts voilà Donc, comme ça c'est parfait je reviens dans effet distorsion et transformation mais ici je vais venir sur zigzag je coche aperçu et ici je vais mettre en arrondi euh, je vais vouloir voilà 4 et je vais mettre une plus grande distorsion jusqu'à 40 voilà ok Toujours par souci de sécurité, si, euh, si jamais j'ai un petit problème, je copie ma forme de départ Et voilà, j'ai une copie de sauvegarde Ici, objet, décomposer l'aspect On va zoomer pour voir Voilà On a décomposé notre aspect Ce qu'on va pouvoir faire ici, c'est ici, sous l'outil gomme, on a l'outil cutter Alors. Pardon, il faut décomposer deux fois en fait. J'ai oublié, je voulais aller trop vite. Voilà, hop. On va prendre l'outil cutter qui se trouve en, en dessous de la gomme. Et on va pouvoir venir couper notre forme comme on le souhaite. Voilà, ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 parties. L'avantage de faire de faire ça, c'est qu'ici je vais pouvoir donner, par exemple ici, un dégradé comme ceci. Je vais pouvoir venir ici, et je vais venir ici dans ma bibliothèque, choisir dans des dégradés, on va choisir des couleurs vives par exemple. Et là, j'ai mon petit panneau qui s'ouvre. On va être très farfelu dans, dans les couleurs, mais c'est pour bien vous montrer la façon de faire. Je vais prendre ici, je vais pouvoir mettre ça. Je vais pouvoir mettre celui-ci euh, allez soyons fous comme ça et un petit un peu trop bleu on va laisser celui-là voilà et une fois que c'est fait je vais avoir exactement la, la même manière de travailler que qu'avec mes ellipses je ferme quelques fenêtres je vais, je vais mettre là voilà tac là j'ai ma forme, donc ici je suis un peu grand, donc je vais réduire la taille, alors toujours celle-ci, comme c'est la première, Hop, je la duplique au cas où, majuscule, alt, enfoncé, pour réduire la taille, mais on reste en restant au même endroit, et je vais mettre à peu près comme ça, ce que je vais faire, c'est exactement la même manipulation que tout à l'heure, c'est effet, déformation et transformation, transformation, comme tout à l'heure ici, on sait qu'on a 8 points 9 points d'ancrage, on va ajouter 8 copies, l'aperçu et on va hop, on va se déplacer voilà, on va lui mettre à peu près on va faire quelque chose comme ça voilà, on est à 30 ok, donc on fait comme tout à l'heure décomposer l'aspect dissocier objet dégradé de forme option dégradé ici, ok on est bon on va faire objet, dégradé de forme, créer Voilà, on a créé, comme tout à l'heure, nos dégradés de forme par rapport à notre forme de base. On sélectionne le tracé et les formes. Objet, dégradé de forme, remplacer le chemin. Et voilà, j'ai exactement comme tout à l'heure. Je vais pouvoir venir ici en double-cliquant, avoir les options d'étape. Je clique aperçu, et ici je vais remonter ici. Les valeurs alors ici on est, un, on est un petit peu plus compliqué hein. je vais directement passer à 100 pour qu'on ait à peu près une idée et vous voyez en 200 250 je pense Alors c'est pour ça vous voyez là on a on a ça et on fonctionne exactement comme tout à l'heure si je prends l'outil v je vais pouvoir ici double cliquer et voir comment c'est fait si je vais peut-être je vais quand même euh, tenter euh, aller jusqu'au bout des choses quand même on va mettre 350, on ne devrait pas être trop mal donc à 350 on est déjà assez assez loin dans, dans les dégradés ici 450, on quelque chose d'un peu mieux alors, je vais rester comme ça ce que je voulais vous montrer en faisant en partant sur cette idée de faire, de découper la forme c'est que chaque morceau ici, on va pouvoir, comme tout à l'heure, les isoler donc on a soit tout soit comme tout à l'heure si on prend l'outil de sélection directe hop je vais venir juste sélectionner cette partie là je vais pouvoir hop la modifier donc vous voyez que tout suit je vais pouvoir la, la bouger donc ici c'est pas le but mais je vais pouvoir changer le dégradé si je me suis trompé ben en fait je voulais que ce soit du rouge je vais pouvoir mettre du rouge alors ouais, on va mettre du rouge un petit peu long le temps que ça arrive s'il te plaît voilà, et je vais pouvoir le, le changer mais juste à un endroit pour donner un effet. Par exemple celui-là, je voudrais, là on est sur du bleu, je veux que ce soit du violet. Ça va arriver. Voilà, et vous voyez on a une transition entre le bleu et le violet. Assez sympathique. Voilà, après on se retrouve, on se retrouve avec ça. Et si on revient dans le mode isolation, et qu'on choisit tout. Voilà, je continue, je peux changer la taille. Quelque chose de, de plus fin et de plus agréable, donc voilà la, la petite vidéo concernant ma technique. Donc, euh, j'espère que ça pourra vous être utile à, à, à faire des choses. Euh, donc, le résultat, c'est quelque chose d'assez sympa qui est assez lourd. Hein, vous voyez ici euh, des choses assez costauds. Et euh, mais plus le, votre document sera, sera léger, plus ça, plus ça ira. Donc après, voilà, le résultat, avec un peu de travail, on arrivera à ça. Et on pourra arriver à, à pas mal de choses. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous pourrez avancer. Et, et merci à tous. Au revoir, à bientôt.